Salut à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Val et c'est un énorme plaisir de vous parler aujourd'hui avec Benoît, salut Benoît, comment tu vas Bah Merci beaucoup de m'avoir invité, salut, salut Valentin, salut à tous, je vais très bien et toi Bah ça va impeccable, Benoît vous l'avez déjà vu dans euh, une précédente vidéo qui a duré une heure, c'était trop, c'était <rire> beaucoup, beaucoup, trop. beaucoup Alors, Nous sommes partis pour cette nouvelle vidéo et on va parler aujourd'hui d'Assassin's Creed 1, remake ou non, remastered ou non Toi oh déjà, t'as pas joué à Assassin's 1 oh. Non D'accord <rire> J'ai pas joué à Assassin's Creed 1, malheureusement Pour la simple et bonne raison qu'à l'époque, quand c'était sorti Ça m'avait pas hypé plus que ça Et après, je me suis spoilé des vidéos où je vois que c'était assez répétitif sur certaines missions Enfin, vraiment, ça m'ambiançait pas plus que ça, en vrai Moi, j'ai commencé par ça donc forcément, c'est un truc que je porte quand même dans mon cœur parce qu'à l'époque, c'était une révolution. En 2007, la PS3 est sortie. T'as un oui. jeu comme Assassin's Creed qui sort. Je veux dire. C'est du semi-open world. tu vois. C'est vrai, quand même. Donc c'est quand même une grosse avancée. T'incarnes un personnage à la troisième personne. Tu peux faire ce que tu veux, monter ou tu veux, courir partout. À l'époque, c'était du jamais vu entre guillemets. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Et en plus, dans le contexte historique, tu vois, c'était bien fait, c'était bien reproduit. Il y avait une histoire, il y avait des cinématiques, il y avait des trucs qui étaient vraiment. À l'époque, c'était une mini révolution. Donc c'est vrai que moi, je le porte quand même dans mon cœur, même si. Je peux comprendre que certains nouveaux fans, et même toi hein, qui n'es pas nouveau fan forcément, t'es quand même un fan euh, aguerri de, de, de longue date, n'y ont pas joué et n'apprécient pas. Vous savez, Aurélien sur la chaîne euh, n'apprécie pas forcément Assassin's Creed 1 parce qu'il a mal vieilli, parce qu'il est répétitif. Ah, est Finalement, le, le seul intérêt, bon, toi qui n'as pas joué, c'est un peu plus compliqué pour toi de, de défendre un peu le truc, mais un des intérêts de, de Creed 1 c'est les assassinats. Tout le reste, c'est euh, des la répétition de missions. Enfin, euh, aujourd'hui, c'est comme des missions secondaires. Quoi. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. C'est ouais. va récupérer un truc, c'est escorte un mec, c'est ouais, euh... protège un tel ou il tu vas voler, vas tuer, vas vas voler tu un, vas un marchand de tapis. Euh, Donc euh, ça, ouais. les seules vraies missions qui étaient intéressantes et qui sortaient du lot, c'était les missions assassinat où t'avais vraiment une mise en scène, une histoire, une... t'avais des courses poursuites, ça s'enchaînait bien. Totalement. Et tout était original. T'avais 10 missions assassinat et il y en a pas ouais. une qui se ressemblait. C'était tout original. As vu ton approche, tu pouvais y aller bourrin, parler toi, tu pouvais t'infiltrer avec les moines et faire ta... en faisant ta prière. Hein. Je pense que oui, ça a été une révolution à l'époque, mais euh, c'est que ça vieille mal, il vieillit très mal très mal vieillit, Quoique, euh, si vous jouez sur PC, il y a un mode euh, qui rend le jeu absolument enfin, je dirais pas magnifique, mais qui l'embellit beaucoup, c'est vrai que si vous le jouez sur PS3, Xbox 360, etc, c'est vrai qu'il a très mal vieilli, il a quand même il a 13 ans, il a, attends, il a 12 ans. 13, 13, 13, ans, 13 ans. Il a 13 ans, quoi. Putain, il a 13 ans. Vous vous rendez compte, quand même, que c'est une licence qui a 13 ans Il est toujours rigide dans le gameplay. Les animations sont toujours aussi, des fois, mal branlées. Même si à l'époque c'était une révolution, aujourd'hui c'est mal branlé par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Les combats, bizarrement, je trouve qu'ils n'ont pas tant d'idées que ça et qu'ils restent quand même efficaces, tu vois. AC1, malgré le fait que c'est le premier jeu de la franchise, dans Brotherhood, dans Révélation, ils attendaient, tu vois, comme des cons, ils étaient, vrai. Ils étaient sûrs. Mais même dans AC3. Même dans C3, ils ouais. étaient là, vas-y attaque moi, vas-y, vas vas j'attends, vas-y, ils étaient là à la chaîne À la fin indienne tu sais, ouais. à attendre que... Euh, bon Là dans la AC1, ils attaquent un peu plus tous et les combats sont difficiles, enfin ils sont bien équilibrés en tout cas Chose qu'on a perdu un petit peu euh, au, fil euh, euh, au fil du temps, qui est revenu au fur et à mesure avec, avec Origins et Odyssey Parce que les combats, quand on joue en difficulté euh, élevée, bah, ils sont quand même vachement chauds Mais ouais, donc globalement c'est un jeu qui a beaucoup vieilli et certains parlent, et d'ailleurs euh, on est plus, enfin, au, au sein de la chaîne, on n'est pas tous d'accord euh, entre nous. D'un remake euh, complet du jeu, ou alors d'un remaster. Euh, remaster, va savoir que c'est pas la même chose qu'un remake. Remaster, c'est qu'on va toucher au graphisme, euh, comme Assassin's Creed 3 et Assassin's Creed 3 Remaster. On va améliorer les textures, on va améliorer euh, les effets d'éclairage, mais on va pas toucher au gameplay. Un remake, ça va vraiment être touché au gameplay et touché euh, à, à l'histoire et à la façon dont, finalement, tu, tu fais les jeux. Parce que si tu remplaces une mission euh, principale, tu mm -hmm. vas, vas tuer un, un techno, va voler le marchand de tapis et puis euh, des, tout un truc comme ça, ou va récupérer un tel nombre de drapeaux euh, parce qu'il fallait faire ça, hein. c'était ouais, ouais. pas fun. Et que tu modifies ces missions là pour en faire des missions plus scénarisées, des, plus missions, complexe. de, des missions complexes, finalement c'est un remake. Donc, toi peut-être que, comme tu pas joué, tu t y trouverais un intérêt. Je pense que pour le remake, oui. S'ils si font un Assassin's Creed, un remake. Remake, un, remake, un remake complet Un remake complet je pense que ça me tente Toi tu trouverais ton coup ouais. Parce que c'est quand même un jeu qui est intéressant Tu vois l'histoire est intéressante Même le, tu vois en termes d'histoire euh, Comme tu disais tout à l'heure, tu vois ça, ça a son importance Puisque tu joues, non, je crois c'est sur 4, 4 grandes villes Il, il y a semble. Jérusalem, il y a ouais. Damas, il y a Acre Et il y a le royaume, il y a Masia Ouais de... tu vois, mais juste déjà rien que les deux, les deux grosses villes Jérusalem et Damas, tu sais il y a une histoire derrière qui est assez Enfin, C'est ouais. voilà, super riche et même pour l'époque chacune dans leur ambiance ouais. euh, ont vraiment leur cachet, quoi, tu vois C'est euh, ça, Donc, je Mets. pense que ça va être très coloré Ah que ça va être froid, il y aura des cadavres ouais, ou, voilà. c est, c est le, Je pense qu'un remake ça peut être bien pour les gens qui n'ont pas joué à C1 hein, Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas joué à C1 Il y a énormément de gens qui sont arrivés en cours de route avec un... Assassin's Creed 3, ouais, voilà, moi j'en fais Il y a partie. énormément de gens qui arrivent en cours de route avec Origins et avec Odyssey Parce que c'est Origins, t'as pas, pas forcément besoin d'avoir joué aux autres Assassin's Creed pour jouer à Origins C'est pour comprendre, et Odyssey encore moins Et je, je dirais qu'on a même perdu, euh, alors ça c'est aussi mon avis C'est que tu vois, il y a aussi euh, d'autres personnes qui se sont greffées quand il y a eu Black Flag Puisque ça voilà. a été une révolution en termes de piraterie On en a perdu aussi, à ce moment là, Ouais je pense ouais. Que les gens euh, sont vite arrivés dans la critique de dire Ça va être trop complet, ça va être trop lourd, la map est trop grande Alors qu'au final, euh, quand ils jouent euh, par exemple, je prends Black Friday, je sais pas, tu vois, il y a peut-être des choses à faire. Mmh. Des fois, c'est peut-être répétitif. Mais bon. Après, pour revenir à assez un remake, moi, ça m'intéresse. Franchement, ça me botte. Bah ouais, je, toi je me, me doutais que t'allais dire ça, moi un peu moins parce que à l'époque c'était un jeu dans le jeu tu vois, moi ayant commencé j'ai fait merde, j'ai vu les pubs, je voyais un, un assassin accueillir dans des croisades et tout ça et je commence le jeu et je vois un vieux mec dans un truc Aftergo, je suis qu'est-ce que c'est que ce délire quoi, tu vois, donc une hum. grosse surprise. Et le problème c'est que s'ils font un remake, comment ils vont justifier le fait que l'histoire soit modifiée avec l'animus parce que techniquement Desmond son Miles il revit les mémoires d'Altaïr. Moi je pense pas tu vois qu'ils qu vont toucher sur euh, l'apparition de l'animus, de la rencontre entre Desmond Mines et l'animus tu sais Mais mmh. plus peut-être de toucher aux missions avec le même objectif mais tu sais dans différents, enfin de différentes manières Je pense qu'un remake aussi c'est un remake complet, c'est pas non plus de se dire bon voilà on fait un remake complet on change tout de A à Z Non je pense qu'ils vont garder les bases parce que sinon ça va être super incohérent Personnellement faut que ça va bah, dénaturer le jeu quoi tu vois ouais. Ça va, déna ça va trop dénaturer le jeu euh, et je me demande vraiment comment ils vont expliquer le fait que tu changes les missions parce que l'émission tu vas devoir les changer pour pas que ce soit répétitif et tu vois... En, les assassins, tu peux les garder, tu peux limite changer la mise en scène et tout mais tu vas devoir changer entre deux. Donc je me demande comment ils vont justifier ça euh, avec l'animus où t'es censé revivre les mémoires et tout tu vois c'est... Euh... Alors moi je suis d'accord avec toi sur le point de, de dire euh, ça va dénaturer le jeu, je suis totalement d'accord. Remake, oui parce que voilà j'ai pas joué ça va peut-être me botter et remake non, parce que je suis un joueur vieux de la vieille, dans le sens où tu vois, quand un jeu comme Assassin's Creed 1, j'aime pas qu'on y retouche parce qu'il a été fait comme ça, il a été oui. conçu comme ça, voilà, fait, et oui. j'aime pas qu'on retouche à quelque chose qui a déjà été fait. Et c'est ce côté là qui me gêne beaucoup dans les remakes, on touche trop au jeu de base, alors qu'au final, de base, il a été pensé comme ça, et de cette pensée là, on arrive à voir un futur qu'on a là. Donc je suis assez partagé pour le remake, oui parce qu'il y a ses intérêts, et non parce que ça va dénaturer le jeu, mais totalement. Je préfère laisser le jeu là où il est, tu vois. Limite à refaire un autre, un autre parce qu'il y a des portes ouvertes, hein, clairement, euh, si jamais ils veulent re retourner dans les croisades, à l'époque des croisades, Altaïry, il a eu un fils. Donc, on peut très bien explorer la période après Altaïr, on peut très bien explorer la période avant Altaïr avec euh, ses, ses darons, on peut très bien explorer la jeunesse d'Altaïr avant qu'il devienne maître assassin ou pendant qu'il est maître assassin, justement. Là, ce, là tu vois, là, je te rejoins totalement. Et je pense que là, c'est ça aussi que les anciens ouais. vont. ça va les, les beautés à, ouais. à, à retoucher. Le problème, c'est que rien à voir avec les anciens, mais tu sais, au terme de jeux vidéo, on est dans une époque où ouais. ça a explosé en termes de, de jeux vidéo, en termes de propositions de jeux. Ouais, ouais. Et je pense que tu vois. Faut pas non plus se perdre à faire tout le temps des remakes parce que on a le, le jeu vidéo qui change, on a les cartes graphiques qui changent. Je pense que si faut, faut explorer tout ce qu'ils ont déjà proposé, explorer toutes les options qu'ils ont déjà à leur disposition, qui est déjà, je pense, assez grande. Ah ils ont énormément, ils bah ont, oui. ils ont énormément. C'est clair qu'ils ont panoplie de choses. Ils ont une ils ont plein d'époques que tu peux exploiter. Tout à fait. C'est un truc de fou. Franchement, moi je serais plus pour ça. tu Faire un autre jeu pendant les croisades. Pas forcément pendant la même époque des croisades, mais pendant les croisades parce que c'est une période qui est ultra intéressante, qui est hyper riche historiquement. T'as plein d'univers, t'as Acre qui est plus... qui est du côté plus chrétien, froid, crade, avec des cadavres et tout. Damas qui est vraiment le côté musulman avec vraiment une ambiance chaude. Ils pourraient vraiment faire un gros open world, un peu le même délire que Reddit finalement, faire AC1, tu vois, au en haut t'as même, t'as Jérusalem, après t'as Hath, machin, et puis tu... Il y a tellement de trucs que les portes sont ouvertes et que ça pourrait donner quelque chose d'hyper intéressant Plutôt que de retoucher un jeu qui est quand même mythique Une partie des gens sont contents parce qu'ils n'auront pas touché à AC1 Et l'autre partie des fans, ça va gueuler parce que c'est plus AC1 et que ça dénature le jeu, quoi Ouais, ça va être fort partagé, donc... Hein. Que... Et s'ils font un DLC Un Spendalone. Ouais, c'est vrai matière à faire quand tu regardes Odyssey euh... Enfin, de base, les rumeurs c'est que après Origins, de, de base t'avais la graisse dans Origins, mais ils l'ont enlevé pour faire un jeu complet. Ah, ah voilà. ben, Et du coup, ça a donné oui, le projet oui. Odyssey. Je me gourre pas si je dis pas de conneries. Ils ont tellement de façon tellement d'époques. J'en ai parlé la dernière fois dans ma vidéo euh, Pourquoi pas Assassin's Creed Ragnarok. Mais il y a tellement d'époques, donc pourquoi faire un remake alors qu'on peut explorer de nouvelles choses, on peut créer de nouvelles choses. Et je pense que refaire tout le temps des remastered ou des, des remakes. Ah ça vraiment judicieux pour euh, la licence. Ouais. Après c'est chacun son affaire là-dessus. Hein. Ah ouais, ouais, ouais, ouais. Dites-le dans les commentaires vous ce que vous préférez. On, ouais. on regardera. Hein. On regardera et puis on, on discutera tous ensemble le dans la, la bonne humeur. En fait. euh, puis... euh, du coup bah, je pense qu'on a à peu près tout dit. Bah écoutez j'espère que la vidéo vous aura plu que ce nouveau format parce que finalement c'est un nouveau format qu'on met en place qui a déjà existé mais qu'on qu'on remet en avant. Qu'on remet en avant et qu'on modifie vraiment parce que c'était pas forcément ce mieux d'être debout comme des clampins. Et pendant une heure, ça fait ah. une heure, ah. une heure <rire> <déjà>. <rire> Nouveau retour, dites-nous si ça vous a plu, si on peut réitérer la chose plus tard en parlant d'autres choses. Et si vous avez des idées de débat, si vous avez des idées de discussion à nous proposer, ça se passe dans les commentaires, vous pouvez y aller. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications des vidéos. Voilà, souscrivez à un abonnement. Ciao, <rire> ciao Allez, salut à tous. Hein.